Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et n'oubliez pas, les nuisibles ils sont partout, et il y a toujours une solution pour les détruire. Donc aujourd'hui je suis sur un, un nid de frelons asiatiques qui doit être à peu près à 13, entre 13 et 15 mètres. Donc je vais le filmer pour vous montrer. Donc on va le traiter à la perche comme d'habitude et je vous dis à de suite. Vous voyez, j'espère que vous le voyez bien là. C'est un de long qui doit faire 50 cm de diamètre. Et en fait, il s'est décroché d'une branche et il est retombé sur d'autres branches. Vous le voyez, il est un peu cassé, donc ils sont en train de le réparer. Allez, je me prépare et je traite ça. Playing. The candles are burning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 Voilà le nid est traité, je vais vous montrer, on va refilmer, vous voyez il y a beaucoup moins de frelons que tout à l'heure, il y a de la poussière à l'intérieur, donc on est à un nid à 12 mètres. Bon voilà les dédés, la vidéo est terminée, le nid était à 12 mètres, alors n'oubliez pas, je suis un peu fatigué, n'oubliez pas d'aller partager, d'aller sur Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt les dédés